Dans cette vidéo j'aimerais discuter du fait que euh, à l'heure du digital plus on digitalise les examens évidemment plus on favorise des nouvelles formes de tricherie et à travers des anecdotes personnelles je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée, mais qui est arrivée sans doute à beaucoup d'autres collègues ensuite on va discuter euh, d'un certain nombre de stratégies pour détecter euh, la triche et donc même si on peut avoir des stratégies de conception d'examen, que ce soit avec des questions en ordre aléatoire, que ce soit avec des questions vertes, il y a toujours des façons de contourner pour les candidats à des examens. Et en particulier en distanciel, je vais donner un exemple avec Discord. Euh, déjà, il va y avoir des différentes typologies de situations dans les examens et que ça ne va pas du tout être la même chose si les étudiants qui passent l'examen se connaissent, euh, s'il y a des étudiants qui se connaissent, et s'ils ont des canaux de communication privilégiés euh, qui sont, euh, pour échanger de l'information, qui sont possibles ou plausibles. Et encore une fois, je reviendrai sur Discord. Et donc l'anecdote qui m'est arrivée, c'est que pendant la pandémie, il y a eu énormément de triches. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui, eux, euh, travaillaient et qui voyaient d'un mauvais œil le fait que leurs collègues, euh, finalement, réussissaient à passer les examens avec parfois de meilleures notes qu'eux alors qu'en fonctionnant sur le, sur le principe de la triche. Du coup, il y a eu des chasseurs de tricheurs pendant la pandémie qui euh, écumaient euh, les forums Discord. Donc Discord, c'est un, une application de chat hein, qui, a été, qui est ici à l'origine du jeu vidéo. Qui a beaucoup été utilisé par les apprenants. Donc parmi ces chasseurs, euh, j'ai été contacté par un chasseur de tricheurs qui avait identifié certains de mes étudiants qui avaient triché. Alors qu'est ce qu'ils faisaient C'est qu'en fait euh, ils travaillaient sur, ils utilisaient les forums discord de, de, où il y avait plusieurs établissements. Donc là j'ai caché les vrais noms et les, euh, les établissements correspondants. Donc ils avaient travaillé sur un certain nombre d'établissements dont le mien et ils avaient identifié les, euh, les, les, les, les, les, les noms d'utilisateurs, le username, sur Discord, avec le nombre de messages et euh, l'ID de ces personnes euh, qui utilisaient les forums Discord pour communiquer pendant les examens. Alors, donc, je vais vous illustrer avec des captures d'écran quel type d'échange il peut y avoir entre étudiants. Et donc, un classique, bah, en tant qu'étudiant fort, pour une raison ou pour une autre, on veut aider les étudiants moins forts et euh, on va euh, donner la réponse, par exemple, sur le code. Euh, voilà, il dit euh, sur le forum Discord, bah, « Voilà, euh, vous mettez ça pour, euh, pour que, ça, que votre code marche. » Du coup, les personnes en temps réel, tac, tac, ils copient le code et euh, ça accès, évidemment, on a une meilleure note quand le, le meilleur codeur de la classe euh, donne la réponse bah, tout d'un coup, même des gens qui n'auraient pas du tout le niveau pour passer se retrouvent avec, en apparence, le niveau pour passer, avec la catastrophe qu'on peut imaginer pour les années suivantes quand il s'agit de faire les choses tout seul, euh, sans être. Donc, il peut aussi y avoir, on a vu ça pendant des examens oraux, c'est-à-dire que les apprenants passaient des examens oraux et devaient donner leur réponse sur la tablette, L'enseignant regardait ce qui s'est passé sur la tablette. Et donc, euh, qu'est-ce que font les personnes qui veulent communiquer En même temps qu'ils écrivent sur la tablette, pour, dans le cas de l'examen oral, ils font une capture d'écran et ils transmettent la capture d'écran aux personnes derrière. Comme ça, ça, vu que souvent, on pose les mêmes questions aux différents étudiants, bah, ça accélère évidemment également le processus. Donc là, voilà, c'est différentes captures d'écran réalisées pendant des examens oraux par, par, les, par les apprenants, soit pour donner la réponse de l'apprenant, soit pour donner l'énoncé et communiquer l'énoncé qui va être donné et faire suivre, simplement qu'en tant qu'on n'a pas les moyens de faire passer tous les examens euros en même temps, donc il y a une séquence, et à partir du moment où il y a une séquence, c'est très facile de faire des captures d'écran et de transmettre aux collègues, aux camarades de classe, la réponse. Donc ça, c'est des triches classiques qu'on voit aussi bien aux examens euros que, comme on l'avait vu ici, pour des examens écrits à distance. D'ailleurs, ça, en soi-disant passant, ça peut même être en présentiel à partir du moment où les apprenants ont Internet. Ils peuvent tout à fait utiliser des canaux comme Discord pour communiquer les réponses dans un examen en présentiel. Euh, C'est d'autant plus accru que euh, maintenant, euh, si en plus on fait des questions types, euh, typiquement des classiques, hein, en, en, en statistiques, en mathématiques, il n'y a pas, euh, par exemple, 10 000 questions qu'on peut poser et il euh, y a des grands classiques qui retombent de manière régulière. Et il suffit en plus... Que, euh, que les apprenants aient identifié les réponses et euh, avec des mots-clés, il y a des sites comme Slider où vous avez euh, les grands classiques euh, de réponses pour un exercice type. Et du coup, non seulement on peut, les apprenants peuvent aller encore plus loin que donner leurs réponses, ils donnent juste le lien, comme c'était le cas ici avec un de mes apprenants, ils donnent juste le lien vers euh, le, la réponse slider. Et donc, évidemment, ça aide encore un peu plus la classe que, euh, que euh, d'avoir un long développement. Et l'enseignant euh, le, pense que l'étudiant est excellent, et en fait, l'étudiant a, a juste, ou l'étudiante, euh, a juste copié-collé une réponse sur slider. Donc, ça, c'est un grand classique aussi. Donc euh, moi, dans mon cas, on avait euh, le, mon chasseur de tricheurs que je, je n'ai jamais su qui c'était. Hein, c'était même pas nécessairement un étudiant. Euh, on est resté dans l'anonymat. M'avait fait euh, aider à faire un acquis réputatif, euh, euh, discipline par discipline, de qui avait triché où. Et du coup, euh, le problème en fait dans ce type de triche, c'est que déjà. Euh, ceux qui sont le plus faciles à identifier sont les gens qui aident les autres. Donc finalement, ceux qu'on voit le plus dans les forums Discord, ça va être ceux qui aident les autres, donc qui, a priori, ont le niveau. Euh, à partir du moment où les consommateurs, en tout cas, ne répondent pas par message et sont juste observateurs, on n'a pas accès à qui copie les réponses. Donc c'est en ce sens que ça peut être un petit peu... Bon, on peut avoir des doutes, des, des, évidemment, même les personnes qui, sont, qui consomment, quand elles se pensent en sécurité sur Discord, mal leur ont appris. Euh, et ben, elles peuvent communiquer et du coup on sait qui, euh, qui est consommateur, qui est, qui est source, qui est puits pour ces réponses. Mais on peut tout à fait avoir des gens qui restent silencieux justement parce qu'ils sont suffisamment malins pour se dire que s'ils interviennent sur le forum Discord, ils vont être identifiés. Euh, bah, ces personnes-là, elles peuvent aussi être euh, des tricheurs. Et finalement, c'est eux qui bénéficient le plus et pourtant c'est ceux qui partagent les ressources qui sont le plus susceptibles d'être identifiés pour être sanctionnés. Alors, est-ce qu'il faut envisager des sanctions différentes entre les les, ceux qui partagent et ceux qui reçoivent Disons qu'au moins, l'avantage par rapport à ça, c'est que ce n'est pas comme on a deux copies papier on ne sait pas qui a copié sur qui. Là, on le sait, avec numérique Ou en tout cas, on a bien plus forts indices. Donc, ça fait réfléchir. Euh, donc, ensuite, je veux... Euh, euh, raisonner en termes de détection de la triche. Alors, un des classiques, c'est euh, le, le plagiat, les outils de détection de plagiat, mais c'est tellement classique, euh, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, on en parlera plus tard. Mais je vais vous parler d'un sujet de recherche qui est le CAMEO. Donc, euh, « Copying answers using multiple existence online ». Ça veut dire, en fait, grosso modo, que quand on fait des examens à distance, donc c'est particulier aux examens à distance, et sur des plateformes d'apprentissage, où on a un compte pour passer l'examen et un compte pour regarder le cours. Et donc, là, il y a eu des articles, hein, vous pouvez regarder « Copying at scale ». C'est un article qui a été fait sur le sujet dans le cas des MOOC, avec des examens sur MOOC. Et en fait, l'idée, c'est qu'on utilise deux écrans pour contourner la surveillance. Et parfois, on n'a pas les moyens d'avoir quelqu'un qui surveille la webcam de l'apprenant pour vérifier qu'il n'y a pas ce type de pratique qui est mise en place. Et en revanche, donc, vous avez un, un écran pour l'examen, un écran pour les réponses, et la personne regarde les deux, voire, encore mieux, euh, on peut avoir quelqu'un avec une oreillette, et donc ça, on peut contourner la surveillance de la salle euh, éventuellement, quelqu'un avec une oreillette qui regarde les réponses pendant que l'autre passe l'examen. Et du coup, le problème, euh, c'est que certes, on peut faire la supervision et l'archivage des écrans des candidats, euh, mais il y a encore des, des éléments plus intéressants, c'est qu'on peut utiliser les traces, en fait, et regarder quand il y a une synchronicité des coïncidences temporelles entre l'activité des deux comptes. C'est-à-dire que quand la personne, on va avoir deux comptes, un qui regarde, qui passe les, les questions de l'examen, et on sait qu'à tel instant donné, c'est telle ressource du cours qui, est, qui doit être regardé pour répondre à l'examen. Et en fait, on peut avoir comme ça, on peut faire un matcher, en fait, on peut faire une équivalence temporelle, détecter un pattern entre d'une part euh, la, la séquence d'exercice et d'autre part le suivi d'une séquence de ressources. Et même si c'est des comptes euh, différents, on peut dire, ah, il y a un comportement suspect, les deux sont en train de faire les choses exactement en même temps, en tout cas de regarder les bonnes ressources pour le timing, euh, pour le passage d'exercice, eh bien, euh, euh, il, y a, il y a un compte suspect. Et on peut aussi faire des écarts aux prédictions, hein, c'est-à-dire que si on voit que la personne était mauvaise avant ou s'est peu connectée et a quand même de bons résultats, ces traces peuvent être utilisées pour établir une liste de comptes suspect. Euh, et ce n'est pas encore utilisé, mais à terme, je pense que les entreprises de suivi des examens à distance, comme ProctorU, euh, permettront, mettront en place ce type de stratégie. Là, on en est encore un petit peu au stade de la recherche, autant que je sache. En termes de conclusion, j'aimerais juste discuter du fait que, imaginons que j'ai obtenu des résultats sur Discord euh, ou via un algorithme, peu importe. Euh, Est-ce que j'ai vraiment eu le droit d'utiliser les données que j'ai récoltées euh, pour sanctionner mes étudiants Eh bien, ce n'est pas évident. Euh, là, je pense qu'on est dans un certain flou juridique puisque c'est finalement assez récent, ce type de pratique. Euh, personnellement, j'ai préféré euh, enfin, on a préféré ne pas se lancer dans cette bataille, puisqu'on euh, peut recaler un étudiant, lui faire redoubler une année juste parce qu'il a été détecté, mais on peut dire « ah oui, mais l'espace Discord, vous n'aviez pas le droit de collecter des données là-dessus euh, », ça pose de sérieux problèmes juridiques. Donc euh, on, les étudiants en question ont évidemment été admonestés, après euh, ça pose de, sérieux, de tels problèmes juridiques que ce n'est pas comme dans une copie en présentiel, euh, donc, ça, ça, où on peut euh, plus facilement intervenir. Là, la question se pose. On n'est pas sur du produit fini, sur de la copie finale, mais sur des échanges intermédiaires, sur un forum sur lequel on n'est qu'on n'est pas censé connaître. Ça pose problème. Là, l'affaire à suivre en tout cas pour l'enseignement supérieur, puisque c'est un problème qui a été récurrent et qui risque de continuer à se poser dans les années qui viennent.